bien aujourd'hui moi c'est une journée qui me rend heureuse mon réveil son Puisque à 9h donc dans 1h j'y à la coiffe ce qui arrive Je suis trop trop trop contente, j'en peux plus de mes cheveux Aujourd'hui du petit changement capillaire enfin j'attends ça depuis longtemps En attendant c'est le petit déjeuner devant un épisode de Teen Wolf Oui je me refais cette série alors que je l'ai déjà vu mille fois prête. C'est la dernière fois que je filme avec cette longueur et cette couleur, même si je vais pas faire un changement de ouf au niveau de la couleur, mais je veux rééclaircir. Voilà, comme j'avais avant, sauf que là bah, mes racines ont poussé à balle. Bah Du coup, je vous dis à toutes. Je... Je cuire Je suis trop contente ça résonne dans hein, ma salle de bain, j'aurais dû m'en douter. Je suis trop contente Alors oui mes cheveux sont encore assez longs mine de rien. On en a beaucoup parlé avec Parvine du coup, donc la coiffeuse. On a quand même coupé à peu près 12... 13 cm genre. Rien que là moi ça me fait bizarre. J'aime trop la couleur donc c'est un balayage assez chaud je sais pas trop comment elle dit genre balayage un peu caramel et tout et j'adore c'est ce que j'avais fait la dernière fois et en gros ça avec le temps ça se patine vachement bien, Enfin, ça évolue vachement bien. Ma coiffeuse si jamais c'est une coiffeuse à domicile du coup qui est sur Rennes. Je vous mets sur Instagram je l'aime trop, elle fait des trucs de fou, elle est grave à l'écoute elle fait en fonction de tes envies forcément mais aussi de ta forme de visage, on a refait comme j'avais fait la dernière fois, deux petites mèches devant trop gentil. mais vraiment c'est une crème Aussi, je voulais vous parler de ça puisque vu que j'ai pas mal coupé moi de base je m'étais dit pourquoi pas donner mes cheveux à une association et j'ai une abonnée l'autre jour sur Insta qui me dit, je sais pas si t'es au courant mais il y a un pétrolier qui s'est échoué aux abords de l'île Maurice et en gros l'île Maurice a fait un appel au don de cheveux et en France il y a plein de points de collecte puisqu'en fait les cheveux permettent d'absorber euh, tout ça qui pétrole, hydrocarbures et tout. Moi, je m'étais dit bêtement, je peux aller dans le point de collecte et donner mes cheveux comme ça. Et en fait, là, je suis allée sur la page Facebook, euh, que je vous mettrai à la limite en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, il faut que ce soit des coiffeurs qui y aillent, parce qu'il faut que ce soit des grands sacs avec euh, plein de cheveux dedans. Du coup, bah, elle était là, j'en ai parlé à Parvin, m'a dit, bah tu sais quoi, donne-moi tes cheveux, je vais collecter les cheveux de la journée. Voilà, je me dis que mes cheveux, au lieu de partir à la poubelle, serviront à, à une bonne cause. Donc si jamais, renseignez-vous aussi, il y a énormément de points de collecte en France. Bref. En gros, euh, je vais rendre service à un copain qui a un... Problème. Il m'a appelé hier soir un petit peu en détresse euh, Avec euh, un proche à lui Il est tombé en panne de voiture Il se retrouve sans voiture Donc il m'a dit est-ce que tu peux m'emmener chez moi Que j'aille chercher ma voiture Enfin bon bref tout un délire En gros il faut que je l'emmène chez lui voilà, Je vais partir parce que je me faire gronder Parce qu'il vient me dire euh, T'avais dit que t'étais partie J'ai plein de choses à faire mais j'ai la flemme. En fait j'aimerais bien aller me balader. Oh mais quelle fainéante que je suis des fois. Bon c'était presque sûr que j'allais craquer. Je suis dans ma voiture puisque euh, j'ai eu envie de me balader voilà. Donc là je suis à un coin pas très loin de chez moi. Pareil j'allais courir ici très souvent. Et j'ai pris mon trépied. Voilà comme la dernière fois je vous avais emmené aussi. Vous allez croire que je fais que ça de ma vie mais j'aime trop faire ça. Donc écoutez petite balade. de une petite mamie. On se demande J'adore ce petit coin. C'est trop Mims. Est-ce que je tente la photo Allez, on va tenter. Bon, bah écoutez, petite balade faite, voilà. Ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. Et euh, franchement, je pense que je vais revenir faire mes foudings ici parce que c'est un endroit super calme. J'aime trop venir là. Sauf quand il y a des bruits bizarres. Mais let's go à la maison. Prendre un petit thé, un petit goûter. Et puis let's go bosser un petit peu quand même. Mais qui sait que voilà alors je vous retrouve, je suis à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets mon poste de travail. Et en gros il n'y a pas très longtemps on a fêté les 1 an de mon neveu et j'étais chargée d'être la photographe vidéaste on va dire. Donc, je continue le tri des photos parce que j'en avais 350 de base, il en reste encore 250, je vais vite fait les retoucher pour les sublimer. Je vais continuer le montage vidéo du coup parce que je leur prépare une petite vidéo que je vais mettre sur Youtube en non répertorié comme ça il n'y aura que ma famille. Qui aura accès et je leur enverrai tout ça Et donc euh, les autres, quoi, je vais continuer ça tranquillement. Hibou mmh. T'as si en plein pendant ma routine soin. J'essaye de pas parler trop fort parce qu'il y a mon papa qui est couché. Euh, je voulais vous faire un petit update. Vous savez par rapport au sérum anti-acné que j'ai fait euh, en vidéo avec vous, je crois à peu près un mois que je l'utilise. Je vous montre ma peau de, de très près mais euh, voilà j'ai plus beaucoup de boutons. Tout ça ce sont des cicatrices. Hein. J'en ai juste eu un tout petit peu là mais pff, rien du tout quoi. Donc ma peau l'aime beaucoup. Je l'applique pas tout tous les soirs. Et ma peau, ma peau l'adore. Ça l'a pas desséché. Ça l'a pas non plus regressé ou quoi. Je suis trop contente. J'aime beaucoup trop ce petit sérum. Là je m'apprête à aller faire dodo. De toute façon, moi je vous retrouve tout de suite. A tout de suite. Et bonne nuit. Bonjour bonjour, j'espère que ça va toujours bien. Bah oui, en fait c'est la même vidéo, je suis bête. J'ai vraiment un timing assez incroyable puisque Lucifer, la nouvelle saison, sort à 9h01 et qu'il est 8h57. <rire> je suis là, j'attends tranquillement, mon petit thé est prêt, euh, je suis contente, j'ai trop hâte. S'il si y en a d'autres qui regardent Lucifer là, dites-le moi en commentaire, mais pas de spoil. Bon, je vous retrouve quand même un peu plus tard, je suis pas fière de moi. Je n'ai fait que regarder des épisodes de Lucifer, j'en ai déjà vu trois. Je sens que cette journée ne va pas être productive. Mais il est l'heure de se faire à manger, et je vous prends, puisqu'en fait... Il y a un compte Insta que je suis depuis un moment qui est recette échelon 7 et que j'adore et elle propose plein de recettes mais j'en ai jamais testé pour l'instant. Il y a une recette que j'ai repérée il y a un moment, c'est celle du croque McDo maison. Je me suis dit ça a l'air si facile à faire, je vais tester. Et Il faut noter que je suis une quiche en cuisine. Ce jeu de mots me fera toujours rire, c'est vraiment nul pourtant. Ah ouais ça, ça tu vachement vite ça en fait. Le seul truc, c'est que normalement, il faut du fromage à croque monsieur, et moi, j'ai que du fromage cheddar et mental. Écoutez, pour l'instant, ça a vraiment une tête de croque McDo. Ça, on peut pas nier, ça a une sale tranche. Oh. Mis à part le fromage qui a un goût différent vu que c'est au cheddar, bah, ça c'est grave le goût du croque McDo. Trop bon, bah je vous recommande deux ou ça recette. Bon, j'ai enfilé ma petite tenue de sport. On va parler très rapidement de sport, hein. je vais vraiment faire rapide, mais en gros si vous me suivez depuis des années, je vous en parlais beaucoup à l'époque, je courais énormément, je faisais beaucoup de courses à pied parce que c'était un sport qui me faisait beaucoup de bien euh, mentalement et euh, vraiment bah, je prenais plaisir à faire de la course à pied, puis j'ai eu des problèmes à un genou, une tendinite et ensuite des problèmes de dos et clairement mon kiné m'interdisait de faire de la course à pied, sauf qu'il y a quelques mois maintenant il m'a dit que je pouvais reprendre doucement quoi. J'ai essayé et j'ai pas du tout eu la motivation de continuer puisque bah, en fait j'ai tout perdu, c'est à dire que là je je N'arrivais même plus à courir un kilomètre alors qu'avant je faisais 5 minimum à chaque fois et j'étais allée presque jusqu'à 10. Vraiment, la course à pied c'est un sport que j'aime énormément et qui me permet d'évacuer le stress. Et moi j'en ai vraiment besoin, je suis une petite boule de stress, moi je suis une boule de nerfs donc j'étais dégoûtée et ça m'a démotivée complètement. Et On dirait une sponsorisation, mais pas du tout. C'est une appli que j'ai découvert par hasard et je l'aime trop, qui est trop bien, qui est gratuite. On peut d'ailleurs que ça en fait. Ils ont plein d'applis, il y a des trucs, il y a une appli abdos fessiers, enfin il y a plein d'applis différentes. Donc cette appli du coup elle s'appelle commencer à à courir. Et comme vous pouvez voir, il y a quatre niveaux d'entraînement euh, selon votre but. Donc moi j'ai pris le niveau 1 parce que clairement euh, c'est pas possible sinon. Normalement au bout de 4 semaines, si tu fais comme ils disent, tu peux courir 20 minutes à suivre à force de d'entraîner. Après tu as le niveau 2 pour courir 30 minutes, ensuite 40 minutes et ensuite 60 minutes. Donc moi vous comme vous pouvez voir là, je suis au niveau 1 et je suis là du coup à la 5ème course. Je vais vous montrer par exemple l'entraînement que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est une séance qui va durer 30 minutes sauf que je vais courir 12 minutes et le reste c'est de la marche. Et en gros pendant que tu cours, ça te fait des décomptes et ça ça te dit quand marcher, quand courir, ça prend combien de kilomètres tu cours, ça te prend plein de statistiques et je la trouve trop bien parce que le fait d'être guidée comme ça, bah moi ça me motive de ouf. Et par exemple là je vais vous montrer vite fait mes statistiques de mes autres courses à pied. Et vous voyez le tout premier entraînement j'ai couru 6 minutes. Et j'étais en mode putain c'est trop facile Sauf que de faire au fur et à mesure comme ça Bah c'est trop bien, moi ça me motive de ouf Après méfiez-vous parce que moi j'ai repris le sport Parce que du coup mon kiné euh, m'a autorisé Et que j'en ai parlé à mon médecin Parce que moi j'ai fait une longue, une longue pause de sport Et euh, c'est pas bon pour le corps de reprendre trop vite Donc voilà donc je vais aller courir, ma séance elle est censée durer J'ai dit quoi du coup 30 minutes Et puis je vous retrouve après Je suis légèrement Rouge, et bah dis donc C'est quoi le prochain entraînement 14 minutes de course <rire> Oh purée faut que j'aille t'acheter des croquettes t'en as plus Ah oh oui parce que ce dindon J'avais reçu des croquettes qui ont vraiment Une excellente compo et tout bref j'avais reçu des croquettes Pour lui j'étais trop contente Et euh, bah voilà là j'étais à la fin de son paquet je me suis dit C'est le moment je vais mélanger ces anciennes Avec les nouvelles sauf qu'il trie et les nouvelles il en veut vraiment pas, ça fait presque une semaine que j'essaye. Là j'entends il trie, il est en train de trier. Bon je vous retrouve après un petit moment euh, j'ai fait une bonne douche. Je suis allée acheter des croquettes à mon petit chat, un peu en urgence du coup. Et euh, je suis allée chez ma maman, à la base j'y allais parce que j'avais besoin d'un truc et puis au final elle était là. Du coup <rire> j'ai passé un petit moment avec elle, j'ai bu un petit thé. Et puis là je vais faire une activité que j'aime trop faire, qui me détend trop. Je vais me mettre en mode musique. Et en gros je vais enfin m'occuper de mon nouvel agenda puisque ça y est on arrive en septembre donc euh... voilà je vais noter des trucs sur l'année, les vacances, la reprise des cours, les partiels c'est quand, commencer à, enfin, à colorier... je suis désolée si vous entendez de la musique c'est mon papa qui écoute de la musique dans le salon euh, bref là j'ai arrêté du coup de faire du coloriage et je pense que ça fait genre presque une heure que je réfléchis à mon sujet de mémoire alors j'ai un peu le temps je pense que mais c'est pas possible Je pense qu'à la pré-rentrée, en plus de ça, ils vont nous causer de tout ça. Donc voilà, peut-être que je m'y prends trop à l'avant, je sais pas. C'est très dur de choisir un bon sujet, un sujet qui nous passionne et qui, en plus de ça, est pertinent et tout. Du coup, voilà, j'étais en train de noter mes petites idées qui me venaient. Euh... Et là, je pense que du coup, je vais descendre, je vais rejoindre mon papa. Je suis pas sûre de beaucoup filmer ce soir parce que ces petites soirée en famille, du coup, je profite. En plus, je suis pas chez moi demain soir, donc voilà donc voilà je vais descendre tranquillement et bien écoutez je vous retrouve seulement maintenant et pour vous dire bonne nuit du coup pour moi, enfin, je vais d'abord appeler une copine mais après je vais aller faire un gros dodo j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes deux, très gros bisous ciao